Dis-moi Pourquoi tu pleures Dis-moi Qui t'a fait souffrir Parle-moi Vide ton cœur moi aussi j'en suis passé par là, je connais ça Quand on ne peut plus se taire, quand on ne sait plus quoi faire la vie Je sais bien ce qu'on peut dire Ça change rien quand il vous manque quelqu'un Je sais tout ça Quand on peut plus se taire Quand on sait plus quoi faire à qui dire qu'on a mal Quand on peut plus s'enfuir Qui dire qu'on est seul Qu'on est seul Qu'on est seul Dis-moi Pourquoi tu pleures Dis-moi Qui t'a fait souffrir Moi, vie de ton cœur, moi aussi j'en suis passé par là. Je connais ça. Quand on peut plus se taire, quand on sait plus quoi faire, à qui dire qu'on a mal. À qui dire qu'on est sale mmh. À qui dire qu'on est sale